Mais on n'a pas mis de soin. Juste la crème skin ouais, Justement exprès. Pour voir ben, en brut ce que ça donne. Hein. Euh, ah oui, c'est des de ah ouais, ouais, céramides. Du coup, son est bon, après, là, on a une belle base hein, sur la Mais ça va être le faire peu un peu pourri, euh, c'est ouais. pareil. Dirais... Oh, ça donne de la matière, ça protège ouais. le cheveu. Ouais. Ça a un rapport des céramiques, donc ça le reconstitue et le fait de passer le steam pod ça permet en fait de euh, d'ancrer ces molécules de céramique dans le cheveu parce que la vapeur va les sceller dans le cheveu ok la vapeur du skin pod et c'est la différence entre, entre un lisseur normal et le steam pod c'est là on est sur un brochet qualité à ok Mais normalement, tu peux le Et puis, là C'est Bonjour fait, enfin, fois que tu l'as. Euh, C'est ça. Et plus on va lentement, plus la mèche sera serrée, voilà. plus on va vite, plus elle sera détendue. Ouais. C'est particulièrement lent, quand même, la loi. Hein. Ouais, on peut le faire plus vite. Mais... Parce que à ce rythme-là, on Regarde-moi ça, regarde pas, ça, ça. Le glamour que j'apporte qu à non, cette non, femme Waouh wow. <rire> téléphone S'était éteint à cause de la batterie, et du coup, eh bien, je vous avais demandé si vous pensiez que si je l'arrachais, il y aurait dit ce qui repoussait à la place, mais voilà. Euh... C'est le seul qui m'a sauté aux yeux, ouais, j'ai pourtant trouvé les cheveux dans tous les sens, dans l'espoir d'en retrouver un. Donc voilà, c'était le Steam Pod 4 qui sera bientôt disponible chez L'Oréal. Donc euh, ben bah, voilà, on a juste séché les cheveux à l'arrache après avoir mis la, la première crème pour cheveux, pour cheveux fins. Et on a mis un petit peu après sur cheveux sec le sérum avant de passer la steam pod. Et comme tu peux voir, hein, le cheveu est parfaitement lissé, il est doux. On a ouais. l'impression, quand on passe la plaque, qu'il est un peu enrobé, mais franchement, là, il ne l'est pas du tout. Est-ce que tu peux toucher tes cheveux pour confirmer Est-ce que tu les trouves enrobés Est-ce que tu sens quelque je chose sais, autour je... Tu les trouves très beaux hein. Tu les as jamais vus aussi beaux Jamais. Jamais, hein. Mm -hmm. T'en faut te dire à eux. Je les ai jamais vus aussi beaux. Voilà. Et vous pouvez la croire. Hein. <rire> Et on n'a rien mis d'autre que la crème L-Céron de Steampod et de passer les plaques. Mais euh, franchement, j'ai jamais eu mes cheveux aussi, aussi beaux. T'as jamais eu tes cheveux aussi beaux Ouais. Merci beaucoup. Là, je t'en prie. No. Alors qu'est-ce que tu en penses J'aime beaucoup. <rire>